Bonjour à toutes et à tous, à vous qui allez bientôt finir vos études secondaires et qui vous intéressez à des études universitaires. Je vais vous présenter aujourd'hui le parcours universitaire en sciences pharmaceutiques. Mon nom est Eric Allemann et je suis vice-président de la section des sciences pharmaceutiques. Je vais partager avec vous maintenant une présentation et vous la commenter. Voilà, donc, que sont les études en sciences pharmaceutiques Et ceci, je le fais dans le cadre des journées découvertes de l'Université de Lausanne qui ont lieu donc ces 8 et 9 décembre. Les études en sciences pharmaceutiques, c'est d'abord une formation multidisciplinaire. Vous voyez ici quelques mots, certains plus en gras que d'autres. Effectivement, c'est une formation scientifique, mais qui va toucher à la santé, à la médecine et qui abordera aussi des aspects d'économie et de droit. Les sciences pharmaceutiques, on peut aussi en parler depuis une molécule jusqu'à un patient qui afin va prendre des médicaments pour se traiter. Au cours de ces études, donc, nous allons envisager, voir, apprendre que sont les nouvelles entités chimiques, et en particulier au travers de la chimie pharmaceutique, de la phytochimie, pharmacognosis, qui touche plus particulièrement aux molécules issues du monde végétal, voire animal, les analyses chimiques de type, donc, pharmaceutique. Il y aura dans cette formation un apprentissage des effets thérapeutiques, en particulier les mécanismes d'action des molécules, les cibles qu'elles ont au niveau biologique, la pharmacologie, donc l'effet des médicaments sur l'organisme et la chimie thérapeutique, comment sont construites les molécules thérapeutiques. Puis dans ce cursus ou pendant ce cursus, il s'agit aussi d'apprendre comment on fabrique des médicaments. C'est ce qu'on appelle la formulation des médicaments et comment nous allons les administrer. Ceci se fait dans les disciplines que sont la technologie pharmaceutique et la biopharmacie. Puis tout un pan de la formation qui est très important, c'est la relation entre la maladie et les patients et la pharmacienne ou le pharmacien, en particulier les prestations de soins de santé, que ce soit en milieu hospitalier ou en officine, donc ce qu'on appelle la pharmacie commune. Le médicament peut se voir aussi au travers de ces phases de développement, et vous avez sur cette slide ici un développement d'abord in vitro dans ce qu'on appelle les phases précliniques. Et là, on couvre des disciplines comme la biochimie, la biologie, la chimie. Ensuite, des étapes qui sont nécessaires, et j'ai envie de dire presque malheureusement nécessaires, mais toujours nécessaires, d'études chez l'animal, avec la pharmacologie, la pharmacocinétique, la toxicologie. Le médicament passe par des phases qu'on appelle cliniques, des phases de type 1, 2 et 3. Et là, vous voyez aussi qu'il y a besoin de connaissances en pharmacologie, en statistique, en toxicologie. Puis, après le, la mise sur le marché, il y a encore ce qu'on appelle les études de phase 4. Et là, euh, les connaissances requises sont des connaissances en affaires réglementaires, mais également en médecine, en pharmacologie, en propriété intellectuelle. Au cours de la formation en sciences pharmaceutiques, nous vous apportons les connaissances de base sur toutes ces disciplines. Comment se déroule le parcours d'études Eh bien, il se déroule en cinq années. Vous en voyez ici euh, un montage schématique avec un bachelor en trois ans, puis deux années de master. Chaque année, correspond à des crédits, et c'est Credit Transfer System. Et vous voyez qu'en première année, il y a une formation sur les disciplines de base, que sont la chimie, la biochimie, la physique, les mathématiques. Pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous qui avez suivi un parcours plutôt scientifique, cette première année comporte un bon nombre de rappels, mais va quand même beaucoup plus loin que ce que vous avez acquis. Pendant vos dernières années gymnasiales. Cette première année peut se dérouler à l'Université de Lausanne, à l'Université de Genève et également à l'Université de Neuchâtel. En deuxième année, il y a ce que l'on appelle les sciences biologiques et médicales avec de l'anatomie, biochimie, analyse pharmaceutique. Puis ensuite, en troisième année, c'est une année qui est plus destinés destiné vraiment aux sciences pharmaceutiques avec ce que l'on appelle des enseignements par capsule, par thématique de la phytochimie, de la pharmacognosie, la connaissance des plantes, en particulier des plantes à intérêt pharmaceutique et la pharmacologie. Où se déroulent vos cours? Eh bien, en, en en première année, pour cette présentation que je vous fais à Lausanne, mais de façon générale, les cours sont des cours que l'on appelle ex-cathédra en auditoire, avec un nombre d'étudiantes et d'étudiants qui est bien plus élevé que ce que vous pouvez avoir dans une classe au niveau gymnasial. Nos auditoires, parfois, sont remplis de plus de 100 personnes à la fois. Vous avez aussi des enseignements qui ont recours à l'ordinateur et donc utilisons l'informatique avec des postes de travail et euh, la possibilité d'interagir avec les enseignants ou avec euh, les autres étudiants et étudiants de la classe. Vous avez, dès la première année, mais pendant les, les trois premières années d'études, un grand nombre de travaux pratiques, à vrai dire, vous avez en général deux journées entières de travaux pratiques pendant ces années de bachelor et là vous avez typiquement un laboratoire de chimie pharmaceutique et sur ces slides vous voyez parfois quelques citations de d'étudiants qui ont rapporté ce qu'ils vivaient dans les travaux pratiques ici donc les cours sont très variés les travaux pratiques de sciences pharmaceutiques et d'un cursus très dense, effectivement, c'est un parcours d'études qui est très dense, très complet et aussi très exigeant. Vous avez là un exemple de travaux pratiques de technologie pharmaceutique. Alors, vous pouvez reconnaître un, un objet de la pharmacie traditionnelle, le, le mortier et le pistil, qui est toujours utile pour faire des préparations en petite quantité, en particulier des des émulsions, des crèmes, mais pendant ces travaux pratiques, vous apprendrez aussi à fabriquer des comprimés, à formuler des solutions, des solutions injectables et toutes sortes d'autres formulations. Il y a aussi dans ces travaux pratiques l'observation, et là en particulier l'observation de plantes dans le cadre de la pharmacognosie et phytochimie. Les travaux pratiques portent aussi sur des techniques d'analyse des médicaments avec des méthodes tout à fait modernes que sont les chromatographes en phase liquide et d'autres techniques séparatives qui permettent d'identifier les molécules aussi, mais de déterminer quelles sont leurs quantités, quantité dans un médicament ou quantité retrouvée dans un fluide biologique, par exemple le sang. Vous avez aussi des cours et des travaux pratiques ici de phytochimie, où il s'agit d'extraire et de séparer des substances d'importance que vous trouvez dans des feuilles, des racines ou des fleurs. Pendant les premières années d'études et si possible pendant la première année d'études, vous devez un stage d'initiation, stage qui doit durer quatre semaines et ce stage se déroule en officine. Il a pour but de vous familiariser avec un des métiers possibles, la pharmacienne ou le pharmacien d'officine. C'est une première immersion dans le monde professionnel et ce stage a toujours un intérêt important. Je reviens au cursus d'études donc de ce bachelor suivi d'un master le master donc qui correspond à la quatrième et cinquième année d'études et eh bien pour obtenir ces 120 crédits et cts il y a des enseignements en sciences pharmaceutiques avancées en pharmacie communautaire et hospitalière c'est là que vous apprenez euh toute l'importance de la relation entre la pharmacienne ou pharmacien et son patient-client, la façon de délivrer, contrôler euh, la remise de médicaments, l'interaction, le suivi thérapeutique, l'adhésion thérapeutique. Dans la dernière année, vous avez aussi un travail personnel de recherche qui se fait en laboratoire, à l'université ou à l'extérieur, dans des instituts ou industries de Suisse ou à l'étranger. Et vous avez également une période d'assistanat en officine qui est extrêmement importante et qui vous permet d'apprendre une grande partie de, du métier aussi de pharmacien d'officine. Pendant cette dernière année, vous avez aussi l'occasion, pendant cinq semaines, de réaliser un stage qui peut se dérouler à l'université ou ailleurs et également à l'étranger dans différentes disciplines. Pour formuler les principes actifs, pour obtenir euh, des médicaments, à proprement parler, qui ont une forme, et vous en voyez euh, sur euh, cette slide, eh bien, il y a tout un travail travail de, de formulation, qu'on appelle aussi travail de pharmacie galénique, où vous voyez que l'on arrive à obtenir des comprimés, des gouttes ophtalmiques, des produits injectables au moyen de seringues, et là vous avez toute une diversité d'objets, j'ai envie de dire, ou de systèmes que l'on peut développer dans le monde pharmaceutique, et certains de ces systèmes, vous les verrez plus ou moins en détail pendant vos études. Là, c'est vraiment, je vous présente une étape vers la fin de vos études. Donc, le travail de master. Eh bien, vous voyez là, cette étudiante en face d'un ordinateur, mais là aussi en face d'elle du matériel qui est en train d'être analysé. Et ce travail de master qui se fait vraiment dans la dernière année, pendant un semestre, c'est un travail qui est individuel, personnel. C'est un travail de recherche qui permet pour vous de, de, mettre ensemble, intégrer toutes les notions apprises pendant les années précédentes et qui vous permet de faire quelques pas dans un sujet, dans un domaine de recherche, ceci accompagné par des chercheurs seniors. Devenir pharmacienne ou pharmacien, vous voyez, je vous ai présenté ce cursus en cinq ans avec une flèche qui monte et cette flèche s'élève jusqu'à un diplôme fédéral de pharmacien. Effectivement, après avoir passé les examens des différentes années, après avoir obtenu le master, vous pouvez vous présenter à un examen qui s'appelle un examen fédéral de, de pharmacien, qui est euh, qui se déroule juste après les derniers examens de master. Et ces examens sont importants et nécessaires si vous voulez pratiquer le métier de pharmacienne ou pharmacien. De pharmacien en officine ou en milieu hospitalier. Pour d'autres métiers de pharmacien ou de sciences pharmaceutiques, il n'est pas absolument nécessaire de passer cet examen fédéral, mais la plupart de nos étudiantes et étudiants passent aussi cet examen à la fin. Quelles sont les perspectives professionnelles Elles sont nombreuses et je dois dire que c'est très encourageant de savoir que dans le domaine des sciences pharmaceutiques, nous avons ce que l'on appelle le plein emploi. Il y a vraiment du travail pour tout le monde et euh, euh, en somme, pas de chômage dans cette branche. En Suisse, et dans une grande partie des pays d'Europe et du monde. Alors, à l'issue de ces études et avec votre diplôme, vous pouvez travailler en officine dans une pharmacie euh, et vous pouvez également travailler en milieu hospitalier comme pharmacienne-pharmacien hospitalier. Vous pouvez travailler dans l'administration cantonale, fédérale, en lien avec la réglementation et l'acceptation de ventes de médicaments. Vous pouvez accéder également à de nombreux métiers dans l'industrie pharmaceutique, biotech, également l'industrie alimentaire, cosmétique. Vous pouvez décider à l'étude, vos études de continuer à l'université et certaines étudiantes et étudiants choisissent de réaliser un doctorat et donc restent encore quelques années à l'université. D'autres portes s'ouvrent à vous également dans le domaine de l'humanitaire et des organisations non gouvernementales. Je reprends ce cursus sous un autre format. Ici, vous voyez ces cercles et je vous indique que ceci est plus qu'une pharmacienne ou un pharmacien parce que à l'issue du bachelor, du master, vous obtenez ce diplôme fédéral. Vous vous destinez à divers métiers et les cercles verts s'enchaînent pour vous indiquer que des formations peuvent être suivies au-delà du master et du diplôme fédéral, des formations continues très diverses euh, que, qui sont à disposition en Suisse ou à l'étranger. Si je reprends maintenant un peu les, les divers métiers, pharmaciennes ou pharmacien d'officine, vous pouvez être patron, gérant, collaborateur, et ça c'est un acteur de santé publique en contact direct avec la population. Et Les activités sont nombreuses, prévention des maladies par euh, des entretiens avec les personnes que vous avez dans la pharmacie, triage pour déterminer si la personne euh, doit peut-être euh, voir un médecin, aller aux urgences hospitalières ou si vous pouvez vous occuper directement de cette personne. Validation des ordonnances prescrites par euh, les médecins, soins pharmaceutiques, Collaboration interprofessionnelle avec les autres métiers de la santé, les infirmières, les infirmiers, les physiothérapeutes, évidemment les médecins. Les notions de bien-être aussi par des entretiens et en délivrant certains produits. Et puis, pour certaines personnes, de la fabrication, formulation individualisée de médicaments. Le conseil aux malades, évidemment, c'est quelque chose de très important à l'officine. La préparation de médicaments dans une pharmacie d'hôpital, c'est quelque chose que bon nombre de pharmaciennes et pharmaciens font dans les gros hôpitaux universitaires, mais également dans les hôpitaux régionaux. L'industrie, ici vous voyez un nombreux logos d'entreprises, entreprises qui ont toutes au moins un centre en Suisse, même si une grande partie d'entre elles sont des entreprises tout à fait international et là avec votre formation de pharmacien ou pharmacien vous pouvez accéder à des métiers dans le domaine de la production, de la recherche et du développement de médicaments, du contrôle et de l'assurance de qualité dans le domaine des études et la gestion des études cliniques également au niveau des affaires réglementaires ou du marché. D'autres perspectives, eh bien Restez à l'université si vous avez envie de poursuivre vos études, vos cinq années d'études par un doctorat, donc par un travail individuel encadré, avec pour but de poursuivre un projet de recherche qui est le vôtre, un projet qui vise à découvrir, inventer, formuler, analyser avec de nouvelles techniques, des choses qui n'ont jamais, jamais été faites auparavant. Collaborateur, collaboratrice scientifique dans une dans un office de l'administration cantonale ou fédérale, effectivement, au niveau cantonal et fédéral, il y a du travail pour euh, contrôler les médicaments, pour euh, les admettre progressivement sur le marché quand il s'agit de nouveaux médicaments, pour inspecter les les entreprises qui produisent des médicaments et vérifier que les produits sont toujours fabriqués avec la meilleure qualité. Et pourquoi pas travailler dans une organisation internationale? Ça peut être l'Organisation mondiale de la santé ou des organisations non gouvernementales. Cela peut être pharmacien sans frontières au niveau international, médecins sans frontières. Et il y a évidemment bien d'autres organisations auxquelles vous pouvez accéder. Les études se déroulent pour la première année à Lausanne, à Genève ou Neuchâtel. J'ai présenté ici les bâtiments anciens, si je peux dire, de ces trois universités. En fait, pour Lausanne, les cours ont lieu dans des bâtiments tout à fait modernes. Genève et Neuchâtel aussi, ce sont des bâtiments différents. Et vous voyez ces trois flèches qui se réunissent ensuite à Genève. Cela indique que, passer la première année d'études, vos cours et travaux pratiques sont donnés à Genève en général pour les étudiants de Suisse romande, mais vous avez en Suisse quatre sites qui proposent la formation de pharmaciennes et pharmaciens. Ce sont les universités de Bâle, Genève, Berne et Zurich. Les études en sciences pharmaceutiques j'ai indiqué ici à l'UNIGE, donc Université de Genève, à partir de la deuxième année, se déroule dans le cadre de l'ISPSO, l'Institut des sciences pharmaceutiques de Suisse occidentale, qui en fait euh, assemble les activités de sciences pharmaceutiques de l'Université de Lausanne avec celles de l'Université de Genève. Et si cela vous intéresse, vous êtes évidemment encouragé à consulter ce site internet ispso.unige.ch. Vous rejoindrez à partir de la deuxième année l'Université de Genève, une bonne partie des cours. Les travaux pratiques se déroulent dans cet immense bâtiment qui joue le quartier de l'hôpital. C'est ce que l'on appelle le centre médical universitaire. Et dans sa partie gauche que vous voyez sur cette photo, la partie moderne du bâtiment, nous occupons cinq étages, cinq étages avec la recherche. Et dans un étage inférieur, vous avez des immenses salles de travaux pratiques. Quelques chiffres pour terminer, eh bien, euh, euh, au Centre médical universitaire, nous avons plus de 7000 carrés pour euh, vous accueillir. Euh, votre formation est essentiellement due à des fonds euh, publics euh, cantonaux, que ce soit du canton de Vaud, de neu du canton de Genève. Et puis, les chercheurs, euh, par euh, leurs projets, sont également financés par des fondations et les financements nationaux, tels que le Fonds national de recherche. Dans votre deuxième année d'études, vous rejoindrez une équipe de 200 collaborateurs avec un grand nombre d'étudiants. Un grand nombre d'heures d'enseignement, vous voyez ici environ 900 heures d'enseignement, donc un cursus d'études qui est très exigeant. En temps, nous ne cachons pas cela, il faut s'investir de façon vraiment très importante pour la réussite de ces études. Notre école de pharmacie, parce qu'on l'appelle aussi des fois école de pharmacie, est classée première au niveau des écoles de la francophonie. Et selon l'évaluation le, le, internationale QS, nous sommes actuellement la 34e école au niveau mondial. Nous sommes assez euh, fiers de cela. Nous avons euh, pour vous encadrer 17 unités de recherche euh, différentes. Nous produisons beaucoup de sciences qui est publiée et euh, parfois, émanent euh, de notre école de pharmacie aussi des sociétés, ce qu'on appelle des start-up ou spin-off euh, de l'université. Avant de terminer cette présentation, j'aimerais eh bien euh, vous rappeler et qu'il y a des délais à respecter pour euh, vos préinscriptions et, et ces délais sont, sont bien avant euh, l'obtention de, de votre euh, maturité. Faites attention donc à cela. Vous avez ici des informations concernant euh, l'Université de Lausanne, le site Internet, le numéro de téléphone aussi, 021 691 21 00. Avant de terminer, eh bien j'aimerais euh, surtout vous souhaiter succès dans vos études gymnasiales, la réussite, évidemment, de votre maturité. Et l'Université de Lausanne, l'Université de Genève sont à disposition pour répondre à vos questions, soit en consultant les sites Internet, soit en appelant, en écrivant des courriers électroniques aux personnes de contact. Au revoir.